you <laughs> Notre projet de bras robotisé d'aide à la prise des repas est né d'un besoin qu'on a rencontré avec Christelle. On a fait l'essai en 2018 d'un bras robotisé d'aide à la prise des repas, qui est vendu dans le commerce, mais qui coûte 6500 euros. Christelle a pu l'essayer pendant deux semaines, elle l'a beaucoup apprécié, mais ça a été très difficile pour elle de le rendre par la suite. On avait un petit Fab Lab intégré au foyer d'accueil médicalisé, dans lequel on faisait principalement des aides techniques imprimées en 3D, des petites interfaces électroniques et on s'est dit qu'il ne devait pas être impossible de concevoir un bras robotisé d'aide à la prise des repas, accessible et à bas coût. Cette hypothèse, on a eu la chance d'aller pouvoir la vérifier à Besançon en octobre 2018, lors d'un marathon d'innovation en santé, le Hacking Elf Besançon, et le temps d'un week-end avec une équipe d'étudiants ingénieurs en génie biomédical, en électronique et en mécanique, on a pu voir qu'il était possible de faire quelque chose. Suite à ça, on a pu accueillir en stage un étudiant ingénieur de l'ISIFC. FC, école d'ingénierie en chimie biomédicale, Georges Tawil, qui a pu venir dans le cadre d'un stage de recherche et développement de trois mois pour réaliser les premiers prototypes avec Christelle et avec d'autres personnes au niveau du foyer. Contrairement au modèle de diffusion classique des aides techniques qui sont présentes sur le marché, on a pour ambition de diffuser les plans de fabrication en open source afin que quiconque dans le monde puisse en reproduire un à moindre coût donner des plans qui soient de la qualité la plus élevée possible, qui se rapproche de celle d'un dispositif médical. Et pour cela, on s'est rapproché d'une entreprise universitaire qui nous aide à étudier ces différentes normes. En tant qu'ingénieur biomédical, ce qui m'a attiré à travailler dans ce projet, c'est le fait que ce soit un projet open source, que l'initiative du projet vient de Christelle, qui est utilisatrice et qui aimerait bien utiliser le dispositif de mettre en application mes compétences apprises à l'école. Je suis très motivée en travaillant dans ce projet parce que je peux appliquer mes connaissances, mes connaissances en robotique et mécatronique. Et c'était comme mon petit rêve d'appliquer mes connaissances techniques dans le domaine médical. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et vraiment utile pour pour l'humanité le...